Ton tout premier euh, objectif, c'était euh, tout de suite euh, être euh, professionnelle euh, de basket Ouais. Mais euh, moi, j'ai toujours, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours euh, voulu partir de chez moi, mais pas parce que, euh, je sais pas, j'ai toujours pas voulu partir, je veux partir, mais genre, j'ai toujours voulu aller en centre de formation, j'ai toujours voulu, euh, tu sais, jouer au basket à l'étranger. Genre, j'ai toujours aimé faire ça, mais euh, quand je suis partie, c'était vraiment ça, mes objectifs. Mais je ne me suis pas dit tout de suite, je vais jouer en Euroleague. Je me suis dit, ah, oh, mon objectif à court terme. Moi, j'ai souvent mon objectif à court terme. Maintenant que je suis, je me dis, ouais, dans cinq ans, j'aimerais bien être là, ou dans dix ans, j'aimerais bien être là. Mais quand j'étais petite, c'est plutôt, euh, ouais, j'ai envie d'aller, euh, je ne sais pas, en centre de formation, ou j'ai envie d'aller jouer en championnat de France, A poule A, genre, j'allais souvent comme ça. Une, une petite question, j'en rajoute. Est-ce que tu t'es inspirée de, de joueurs ou de joueuses dans ta carrière euh, Ouais, j'ai regardé. J'étais vraiment, euh, mais j'avais pas des joueuses. Ben oui, j'ai toujours eu les gens NBA. Genre, je me suis dit, waouh, c'est trop nice, c'est tout. Mais, <rire> <rire> mais après, surtout inspiré des filles de mon âge. Genre, j'étais genre, moi, j'aimerais ça jouer au même niveau que euh, les filles jouent, Parce que moi, j'ai jamais été euh, au. Euh, je sais pas si vous savez c'est quoi le creeps là Oui, sûrement. Genre, euh, ouais, les, les Espoir et tout. Donc, ouais, moi aussi, parce que moi, je me suis toujours entraînée avec les filles de Pôle Espoir, parce qu'elles jouaient dans le club en, en, U15, ou en U15, mais j'étais pas vraiment dans le 13. Donc, je me suis dit, ouais, moi, mon objectif, c'est d'aller en centre de formation à la même place que ma copine. Je sais pas si bon. vous comprenez. Ah, t'es pas allé au pôle euh, à Toulouse? Non! oui vous voyez, ça, ça c'est une information qui est importante, mais ça, bon, ça arrive souvent aux filles euh, que le système fédéral est un peu boudé par les filles. Or, Sarah, ce n'était pas le cas, je pense, c'était peut-être qu'elle qu n'avait pas été prise, peut-être. Tu n'étais pas en sélection, euh, Sarah en... Oui, mais en de... sélection, mais euh, c'est ça, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment… Euh, ouais. Je pense que les j'avais les capacités pour jouer, mais moi j'étais plus euh, ouais moi, avec mes copines, quoi. Genre, euh, moi je dis, pour que que avec oui. mes amis. Donc après, ça m'a fait défaut de me dire. Euh...